Création de compte et procédure de demande de bourse des détenteurs du baccalauréat gabonais. Vous êtes gabonais Vous avez obtenu le baccalauréat gabonais session 2021. Du 1er août au 30 septembre, faites votre demande de bourse en ligne. Pour cela, il vous suffit de suivre les étapes ci-après. Étape 1 pour la validation du compte. Accédez au site e-bourse en vous connectant sur www.anbg.online, puis cliquez sur « Je suis bachelier 2021 ». Choisissez l'option « J'ai un baccalauréat Gabonais. renseignez votre numéro du baccalauréat et votre date de naissance au format jour, mois, année puis cliquez sur « Enregistrer ». Complétez le formulaire de création de compte qui s'affiche en renseignant les informations demandées puis cliquez sur « Suivant ». Attention, l'adresse mail indiquée doit être valide et accessible. Indiquez les identités et nationalités des parents ou tuteurs puis cliquez sur « Enregistrer ». À présent, connectez-vous à votre boîte email afin de récupérer le code d'activation qui vous a été envoyé par Système. Revenez sur la plateforme et cliquez sur J'ai le code de confirmation, j'active mon compte. Renseignez les champs en inscrivant votre adresse mail et votre code de confirmation, puis cliquez sur Activer mon compte. Votre compte est désormais actif. Étape 2 Pour la validation des pièces d'éligibilité. Avant d'accéder à votre compte, rassurez-vous d'avoir préalablement scanné les pièces sollicitées. Notez bien, la photo doit être au format JPEG ou PNG avec une taille maximum de 200 kilooctets et les documents au format PDF avec une taille maximum de 1 mégaoctet. Une fois dans votre compte, cliquez sur Documents administratifs. Ensuite, téléverser les pièces obligatoires demandées par le système. C'est simple, cliquez sur « Téléverser une pièce ». Choisissez le type de pièce que vous devez téléverser, puis insérez tous les documents scannés, à savoir une photo d'identité sur fond blanc, une copie légalisée de l'extrait d'acte de naissance au jugement supplétif, une copie légalisée du certificat de nationalité et jugement déclaratif du tribunal.